Alors bonsoir, je, au nom du collectif d'animation d'Acrimette, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour le premier jeudi d'Acrimette de la saison. Donc une saison qu'on a démarré un peu tard cette année. Euh, J'en profite euh, dès maintenant pour vous signaler à l'entrée de la salle une table de presse. Euh, vous pourrez trouver notamment quelques-unes de nos publications et, euh, et surtout le premier numéro. Voilà. Le premier numéro euh, de notre tout nouveau magazine euh, trimestriel, Média Critique. Voilà, c'est le premier numéro. Euh, un tout petit rappel à Akrimed et des, une association de bénévoles qui ne vit que des, exclusivement des cotisations de ses membres. Donc aussi, il n'est pas interdit euh, pour ceux qui ont les moyens et qui veulent soutenir nos activités de laisser une petite pièce euh, en sortant de la salle tout à l'heure. Alors, la question palestinienne euh, fait de nouveau la une de l'activité. C'est pour Acrimed l'occasion de s'interroger sur l'information relative au prof, prof orient. Comment informer sur des questions qui divisent aussi profondément et génèrent tant de passion L'information sur le conflit israélo-palestinien est-elle nécessairement dépendante des acteurs du conflit, voire outrancièrement propagandiste Comment rendre compte d'une situation d'occupation militaire prolongée sans céder au travers du journalisme de guerre Alors avec nous, pour en parler ce soir, Benjamin Barthes, il est journaliste au Monde, ancien correspondant pigiste à Ramallah de 2002 à 2011. Il a été récompensé par le prix Albert Londres en 2008 pour ses reportages sur Gaza. Il est l'auteur de « Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien » aux éditions La Découverte. À côté de lui, Julien Salingre, enseignant et doctorant en sciences politiques, chercheur sur la question palestinienne, auteur de « la recherche de la Palestine au-delà du mirage d'Oslo », aux éditions du Signe. Euh, Julien, par ailleurs, est membre du collectif d'animation de Alors, la demande de reconnaissance internationale par Mahmoud Abbas de l'État palestinien et la toute récente opération d'échange de prisonniers entre le Hamas et l'État d'Israël occupent le devant de l'actualité et de la scène médiatique. Une fois de plus, les journalistes et les experts s'interrogent. Où va le conflit Comment pourrait-il être réglé où en est-on du processus de paix, etc. Comme lors des bombardements sur Gaza en 2008 et 2009, ou lors de l'assaut sanglant contre la flottille en mai 2010. C'est un événement à forte valeur ajoutée médiatique qui fait parler de la question palestinienne. Cette focalisation de la plupart des grands médias sur des événements, comme ceux que je viens de citer, ne doit pas faire oublier que certains journalistes correspondants en Israël ou dans les territoires palestiniens tente tant bien que mal de fournir au public une information quotidienne qui ne cède ni aux attraits du sensationnalisme ni aux à peu près de la pseudo-expertise géopolitique. Ils essaient de rapporter les faits, de rendre compte des conditions d'existence des, des populations israéliennes et palestiniennes, de raconter l'envers du décor, indépendamment des agendas diplomatiques ou militaires. Ces derniers jours, pourtant, le décalage est flagrant entre d'un côté l'hypermédiatisation des événements diplomatiques et de l'autre l'effacement d'une vie quotidienne méconnue car médiatiquement peu rentable. La seconde apporte pourtant un éclairage singulier sur les premiers et pourrait fournir au public des éléments de compréhension essentiels. Alors, information, sous-information, malinformation, désinformation, propagande. La couverture médiatique du conflit opposant Israël aux Palestiniens est l'objet de toutes les critiques. Nous allons demander à nos invités de se prononcer sur ces critiques, de discuter de leur pertinence. Nous leur demanderons, en essayant de tenir à distance les croyances idéologiques et les prises de position inévitablement partisanes, de décrypter les mécanismes du traitement de l'information sur le Proche-Orient. Alors avant de commencer, je crois utile de rappeler que nous sommes tous co-responsables de la qualité du débat que nous pouvons avoir sur ces questions ce soir. Et donc j'engage tout le monde dans la salle, surtout parce que ces questions sont nourries de passion, de faire l'effort de respecter aussi bien le fond que la forme d'un débat réellement démocratique. Et je donne tout de suite la parole à Benjamin Barthes. Bonsoir. Je vais essayer d'organiser mon intervention autour de trois thèmes. d'abord le terrain, ensuite les sources, et après les mots. Le terrain, tout d'abord, pas... le terrain n'est pas accessible à tous les journalistes. C'est une première chose à savoir. Il y a une forme de filtrage qui est effectué par les autorités israéliennes. Un filtrage qui demande d'abord l'obtention d'une carte de presse. Cette carte de presse, elle est euh, donnée euh, relativement systématiquement à, à tous les journalistes qui euh, viennent d'un média euh, installé, en l'occurrence travaillant pour le, pour le Monde et auparavant pour La Croix, pour euh, L'Express. Je n'ai jamais eu de problème. En revanche, certains journalistes qui travaillent pour des, pour des publications, pas forcément confidentielles, mais en tout cas avec une renommée moindre euh, et avec un statut, euh, euh, un statut fragile, notamment le statut pigiste, euh, se sont vus souvent refuser cette carte de presse. Et en, en l'absence d'une carte de presse, on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza, par exemple. On peut travailler en Cisjordanie, mais on ne peut pas aller à Gaza. Euh, L'autre filtrage, c'est euh, le, le respect de la censure israélienne. Quand on obtient cette carte de presse, on s'engage à respecter euh, la censure militaire israélienne qui nous interdit euh, de, de porter atteinte à la sécurité de l'État. Et je reviendrai euh, sur cette question un peu plus loin dans mon développement. Le troisième filtrage, c'est la fragmentation du, du territoire palestinien, les checkpoints, Beaucoup d'entre vous doivent savoir que pendant la guerre menée par, par Israël dans la bande de Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009, les journalistes n'ont pas eu accès au, au territoire de Gaza pour la simple et bonne raison que le checkpoint à l'entrée de la bande de Gaza a été fermé. Donc voilà pour la, pour la question de l'accès au terrain. La question des risques, une fois qu'on est sur le terrain, les risques ont existé de façon assez importante, existent beaucoup moins... Maintenant, euh, ils ont existé euh, du fait de l'armée israélienne principalement qui a, qui a tué à plusieurs reprises des, des journalistes. Je pourrais parler de, du journaliste de Reuters, l'agence Reuters qui s'appelle Fadel Shana qui a été tué par un, un tir d'obus alors qu'il était en train de filmer une, une, une manœuvre de, de blindés israéliens. Je pourrais parler du, du journaliste qui s'appelle James Miller, qui est un, un documentariste anglais qui a été tué également par un, par un tir de l'armée israélienne alors qu'il filmait euh, des, des, des, des opérations dans la bande de Gaza à Rafah. La menace côté palestinien a principalement été représentée par euh, ce qu'on a les, par les kidnappings, euh, qui, ont, qui ont été très fréquents à une époque, en, en 2005, en 2006, avant euh, que le Hamas le pouvoir à Gaza. Euh, on se rappelle notamment du, du journaliste anglais Alan Johnston qui a travaillé pour la BBC qui a été retenu pendant plusieurs mois et qui a été libéré par l'action des, des, des forces de sécurité du Hamas quelques jours après la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis cette époque-là, les, les kidnappings qui étaient beaucoup le fait de manipulations, de règlements manipulation, de, de, règlement de comptes entre, entre services de sécurité, qui étaient beaucoup le fait notamment de, de certains éléments du Fatah qui avaient intérêt à semer le chaos dans la bande de Gaza et à faire peur à la communauté internationale pour que celle-ci interrompe le processus électoral qui a amené à la victoire du Hamas en janvier 2006, ces, ces, ces kidnappings et cette insécurité venant du côté palestinien à, à peu près cessé. Euh, L'intérêt de, de, de ce territoire, de ce terrain, pour nous, journalistes, c'est qu'il est tout petit. C'est un, un, un mouchoir de poche. On peut travailler, en dépit des difficultés que j'ai mentionnées, on peut travailler relativement vite, c'est-à-dire on peut habiter à Jérusalem ou à Ramallah, descendre dans la bande de Gaza, faire son reportage et l'envoyer à un journal. À une époque, on pouvait même revenir à Ramallah ou à Jérusalem et taper son reportage. Ce n'est plus possible désormais parce que la bande de Gaza désormais ferme pour les journalistes à 3 heures de l'après-midi. Auparavant, elle était ouverte quasiment jusqu'à la tombée de la nuit, mais et ce n'est plus le cas maintenant. Euh, ce, cette exiguïté du territoire... Euh, elle, a, elle a aussi un, un, un, une autre conséquence, c'est qu'on est, est euh, amené, nous, journalistes, à, à, à traiter de, de cette actualité du fait de la demande très forte de nos rédactions, du fait de la demande de, du, du, du public, du lectorat. Euh, on est amené à, à, à traiter euh, souvent, en tout cas pour, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui ont envie de bien faire leur travail, euh, on est amené à, à traiter de ce, ce conflit de façon extrêmement précise. On, on peut vraiment faire des fois de la micro-enquête, de la micro-actualité. Euh, micro micro euh, j'ai travaillé, moi, au début de ma carrière en, en presse régionale à Marseille, à la Provence. Et, euh, et à certains moments, j'avais l'impression euh, de faire, euh, en situation de, de reportage international, de la PQR. La PQR, c'est la, la, la presse quotidienne régionale. C'est-à-dire qu'habitant à Ramallah, euh, j'ai réussi à écrire des sujets sur, des, sur, des, sur, des, sur des, des articles, sur des sujets qui, a priori, dit comme ça, pourraient sembler... Euh, pourraient sembler euh, anecdotique, mais parce que c'est le conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a cette polarisation, parce qu'il y, y a cet intérêt euh, de, de, de la part du public, euh, on pouvait, euh, on peut, euh, en tant que journaliste, écrire un article, par exemple, sur l'ouverture d'un supermarché à Ramallah, parce que, évidemment, là-bas, tout est politique, et euh, qui dit ouverture d'un supermarché à Ramallah, dit euh, se, se bagarrer contre les contraintes israéliennes, euh, euh, etc. Notamment, c'était le cas dans la, en pleine seconde intifada, à Ramallah, un, un, un grand supermarché, c'était c'était le premier des territoires occupés. C'était intéressant de raconter cette histoire parce qu'on pouvait raconter en creux tous les obstacles auxquels un homme d'affaires, un entrepreneur, se retrouve confronté lorsqu'il veut essayer de faire son métier d'homme d'affaires. Euh, donc c'est ça qui, moi, a été le, le plus intéressant pour moi dans, dans mes neuf dans mes années, pardon, mes 9 années en, en, à Ramallah en tant que correspondant, c'est la, la capacité de, de gratter, de faire des, des sujets euh, qui, a priori, euh, pourraient, par, pourraient paraître microscopiques, mais en fait qui, je l'espère, du moins étaient millimétrés. C'est-à-dire qu'en en, en, en touchant, en touchant le, le détail, je pense que le détail est... est, est Parlant à, à l'ensemble de, de, de mes lecteurs, c'est en, en essayant de, de, de, de comment dire d'abaisser le curseur, euh, de comment dire de placer le curseur non pas sur euh, le, le tralala diplomatique qui est d'un répétitif et d'un et d'un comment dire d'une stérilité absolue, mais de, de, de le, le placer au, au niveau euh, comment dire de, de, de l'être humain, au niveau du, du palestinien, de son quotidien. Je pense que c'est une façon pour moi de, de, de, de, de faire parler euh, ces palestiniens de faire parler de leur quotidien et de rendre leur quotidien et leur expérience, éprouvante par beaucoup d'aspects, de la rendre palpable à mes lecteurs. Pour ce qui est des sources, on est confronté à une surabondance de sources quand on travaille dans la région. Les sources, elles proviennent de la presse, la presse israélienne essentiellement, qui fait bien son travail pour certains pour certains journaux, notamment le le, le journal à Aretz qui est l'un des, euh, euh, des rares journaux israéliens à disposer de correspondants dans les territoires occupés qui, qui vivent en permanence dans les territoires occupés, qui sont donc capables de, de, de, comment dire, de, de ramener cette, cette vérité humaine et cette, cette, cette vérité du quotidien aux lecteurs qui ne, qui ne débarquent pas dans les, les territoires occupés comme, comme un, un peu un touriste, comme ça peut arriver à, à certains moments pour, pour certains, certains envoyés spéciaux. Ils sont sur le terrain, ils y sont en permanence, ils respirent, ils vivent, euh, ils éprouvent au quotidien cette réalité palestinienne. Et euh, ça permet de, de, de faire un, un travail au plus près de, de, de cette réalité. Euh, donc il y a une abondance de, de, en termes de, de production euh, médiatique, d'un niveau variable, mais on trouve du très bon. Euh, il y a également une abondance d'interlocuteurs, parce que euh, surtout du côté palestinien, euh, les Palestiniens estiment que euh, c'est dans leur intérêt de parler aux médias, donc ils sont généralement très disponibles, surtout à Gaza. Alors évidemment, l'enfermement de Gaza joue un rôle. Euh, il, est, il est relativement facile à Gaza de parler à un, à un ministre du Hamas d'une part parce qu'ils veulent parler, d'autre part parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, ils sont enfermés dans Gaza et que, et que leur, leur titre de, de ministre est, est avant tout un titre de papier. Euh... Une abondance également de, de sources euh, du point de vue euh, de tout ce qui est euh, société civile. Il y a énormément d'ONG, tant du côté israélien que palestinien. Euh, une abondance également euh, du point de vue de la communauté internationale. Les agences de, des Nations Unies sont très très présentes sur le territoire, produisent en permanence euh, des rapports, euh, des, des enquêtes, etc. Donc on n'est vraiment, on est vraiment euh, pas démunis en termes de, de, de matières premières. Euh, L'important, à mon avis, c'est la gestion de, de, de ces sources et, et, et le fait qu'il y ait une surabondance. Peut-être peut-être un piège. Euh, je voudrais vous parler d'un exemple. Euh, le piège, il est il est il est dans le fait que bon, ces sources sont pas toutes sont pas toutes désintéressées. Certaines peuvent avoir un, un agenda politique. Donc il faut il faut savoir il faut savoir euh, comment dire en être conscient et, et, le, et manier ces sources à, à bon escient. mais, mais, mais c'est vrai aussi que il y a une tendance dans, la, dans, la, dans le milieu journalistique, dans la, la, la, la famille des, des envoyés spéciaux et des, et, des, et des correspondants, qui est de, de, de se dire « bon, alors il y a d'un côté euh, les sources israéliennes, il y a de l'autre côté les sources palestiniennes, on, on, va, on va se rabattre sur la source du milieu qui est la source de la communauté internationale, donc les rapports de l'ONU, les rapports de la Banque mondiale, les rapports du FMI, etc. » Et en, en soi, c'est un point de vue qui n'est pas du tout, euh, qui est pas du tout euh, mauvais. Notamment, il y a beaucoup d'agences des Nations Unies, notamment OCHA, qui est le, le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, qui font eux, aussi un travail de terrain exemplaire, précis, documenté et pointillé. Mais de plus en plus, moi, je, je pense qu'il est important de, de, de faire attention à ces sources, parce que euh, toutes ces sources internationales restent complètement cramponnées à euh, comment dire, la perception du conflit euh, selon le paradigme du processus d'Oslo. Ces, ces, ces organismes internationaux sont arrivés dans les territoires occupés en, en grande partie après Oslo, et leur, leur, leur approche du conflit, leur, leur lecture du conflit reste extrêmement imprégnée par, par la logique et la philosophie d'Oslo. Je vais vous donner un, un exemple. La Banque mondiale a, a sorti un rapport il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, sur la corruption au sein de l'autorité palestinienne. La conclusion du rapport était relativement flatteuse pour l'autorité palestinienne, qui s'en sortait avec, euh, comment dire, un, une note bien, bien, bien mais peu mieux faire ou, ou euh, encouragement. Autrement dit, l'administration du, du Premier ministre Salam Fayad euh, était épinglée sur quelques, quelques détails, sur quelques affaires. Mais grosso modo, on l'a félicité pour son travail de, de, de, de transparence, euh, pour son travail de, de, de, de modernisation, de, de sophistication des des des institutions palestiniennes euh, moi ce qui, ce, qui me, ce qui me semblait un peu choquant dans, dans, cette, dans cette approche et ce qui à mon avis l'est de plus en plus c'est que cette, cet organisme, la Banque mondiale est, est extrêmement partie prenante de, de, de, de, de cette production de, de cette montée en puissance des institutions palestiniennes partie prenante du travail de réforme de l'autorité palestinienne donc elle s'érige en, en, en, en arbitre euh, des élégances palestiniennes et qu'elle qu distribue les bons points et les mauvais points sur le thème de la corruption, je trouvais ça quelque part un peu déplacé, parce qu'elle parce qu est complètement intégrée dans, dans le système de l'autorité palestinienne. Elle verse de l'argent, elle participe à la réforme de l'autorité palestinienne, elle participe à, à, la, à, au, à tous les, les programmes de développement qui sont mis en place dans les territoires palestiniens. Et il s'avère que j'ai pu parler avec la, la fille qui a, qui a enquêté pour le compte de, de, de, de la Banque mondiale, qui a fait le rapport. À la fin de ce rapport, elle a démissionné de la Banque mondiale. Elle a démissionné pour la raison suivante, parce que son rapport a été extrêmement réécrit, pas forcément sur, sur des, des détails ou sur des, des accusations à hominem, euh, mais la philosophie même de son rapport a été un, un petit peu remaniée. Elle voulait, dans ce rapport, s'attaquer au fait que, euh, comment dire, la, la, la structure d'Oslo, est une structure qui génère par excellence et par nature la corruption. Un régime qui est censé gérer une population pour le compte d'un occupant est un régime qui, à un moment ou à un autre, va, va, va sombrer dans, dans la corruption. La, la situation elle-même, le, le, le, le framework, le, le cadre, en général, est producteur de corruption. Une corruption morale, une corruption politique et une corruption financière. Et même si euh, on n'arrive pas à l'avoir toujours, hein, les enquêtes sur la corruption, elles sont bornées par, par la capacité à, à, à mettre le doigt sur des affaires qui, euh, parfois, sont, sont, sont bien camouflées et donc sont, sont, sont, sont inavéliables. Mais, mais là, en l'occurrence, son travail était borné par le fait que la Banque mondiale ne, ne l'a pas laissé euh, comment dire aborder cette idée-là, cette idée qu'à savoir que demander à l'autorité palestinienne d'être... Un régime transparent, euh, bien sous tout rapport extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, fiable, etc. Alors qu'elle est placée dans une situation impossible, dans une situation où euh, on lui demande de faire la police pour le compte euh, de, de, de, son, de, de son oppresseur, grosso modo. Hein. C'est la, la, la situation actuelle. Les services de sécurité palestiniens on leur demande de réprimer la population palestinienne pour éviter que Israël euh, n'ait à le faire. Donc cette situation là, elle, elle est, elle est, elle est euh, problématique. Et euh, le fait que la Banque mondiale ait refusé que son enquêteur sur le sujet euh, travaille sur ce thème-là, on dit long sur euh, la situation de plus en plus euh, euh, bancale, de plus en plus euh, problématique dans laquelle sont placés ces organismes internationaux qui sont en train de maintenir une situation qui n'est plus tenable, qui est une situation où, grosso modo, il y a un conflit, certes, mais on va, on va, le, on va, le, résoudre, on va le résoudre avec un peu de, de bonne volonté. C'est le paradigme d'Oslo. Il suffit de prendre un Israélien et un Palestinien, de les mettre autour d'une même table, avec un peu de bonne volonté, avec un peu de temps et avec un, un médiateur relativement, euh, relativement compétent, on devrait arriver à la paix. Ce, ce, ce paradigme, on en, a, on en a vu la faillite intégrale ces dernières années. Et pour l'instant, la, la communauté internationale n'a pas encore opéré le, le changement de curseur. Dire, ce que Mahmoud Abbas a fait devant le, les Nations unies, l'intérêt principal de, de cette démarche, c'était d'essayer d'amener de, de, de, de, à, à, à une relecture, à un rééquilibrage de, de l'approche la, euh, et, et, et du paradigme du conflit. On, on pourra discuter de, de la, la pertinence de, de, de sa démarche et, et de la, son potentiel de, de succès, mais, mais l'une philosophie, des philosophies, en tout cas, c'était ça. Et en, en soi, c'est parfaitement pertinent. Euh, je voudrais euh, par ailleurs maintenant parler sur, euh, donc sur, les, sur les sources. Je, je vous ai parlé de, de cette surabondance et, et de l'importance de, de savoir euh, les manier. Euh, du côté, du côté, euh, du côté euh, euh, israélien, euh, les sources essaient aussi de nous manipuler. Alors, notamment, je parlais de la censure israélienne. Il m'est arrivé à un moment, c'était une situation assez, assez abracadabrante. Euh, J'avais demandé à faire une interview avec un, le responsable d'une zone militaire de Cisjordanie, qui était la, la zone de Naplouse. J'avais fait un, un long reportage à Naplouse. Euh, c'était en 2005 et je voulais pouvoir parler avec le, le responsable militaire de cette zone. Et euh, ça m'a été accordé par, par le, le bureau du, du porte-parole israélien, qui gère les, les, les demandes des, des journalistes. Donc j'ai fait une interview par téléphone. De ce responsable. Et euh, bon, je lui ai posé des questions. Il, il m'a répondu dans, dans les limites de sa fonction. Mais j'avais besoin de ses réponses. Et, et, et, et l'une de ses réponses était, était extrêmement intéressante. C'était qu'il m'avait expliqué. C'était à l'époque où Naplouse était complètement, euh, euh, comment dire, placée sous couvre-feu. Sujet à des incursions régulières de l'armée israélienne. On était en 2005, en 2006. Euh, C'était euh, la ville qui a été euh, la, la plus longtemps euh, soumise à, à, à des types d'interventions de, de la seconde intifada, c'est-à-dire couvre-feu, incursions régulières, etc. À Ramallah, ça s'est calmé très vite à partir de 2004, euh, mais à Naplouse, jusqu'en 2007, jusqu'en 2007-2008, euh, l'oppression, la répression israélienne de l'intifada est, est extrêmement forte. Et je lui avais demandé, bon, quelle était le, la, la, la, la raison de, de cette, du maintien d'un tel dispositif sécuritaire euh, sur Naplouse. Et il m'avait répondu euh, Écoutez, nous, on voudrait bien partir, mais l'autorité palestinienne ne veut pas parce que qu'elle ne se sent pas en mesure d'assurer la sécurité à Naplouse. Cette, cette réponse m'avait semblé très, très, très intéressante, d'autant plus qu'elle elle, elle corroborait ce que j'avais pu entendre par ailleurs du côté, du côté palestinien. Et euh, euh, donc, j'avais conclu l'interview, et puis. Je raccroche mon téléphone et à ce moment-là le téléphone sonne à nouveau et là c'est le bureau de la censure israélien qui m'appelle et qui me dit et voilà, écoutez, nous avons écouté votre conversation. Euh, euh, nous vous demandons de ne pas utiliser ce passage précis que Je viens de vous, de vous citer, à savoir euh, le, le colonel qui s'appelait Yuval Barzac je crois, euh, m'avait ce, ce passage-là où il vous explique que les, que les Palestiniens ne veulent pas, etc. Je vous demande de ne pas l'utiliser. Je lui ai dit « Écoutez, c'est fort dommage parce que ça me semble le plus intéressant de, de, de l'interview ». Et, et c'est en suivi, euh, en suivi une, une, une discussion assez houleuse il m'avait dit « Non, non, vous avez signé une des charges dans laquelle vous engagez à respecter ta, ta, ta, ta, ta, la sécurité de l'État israélien ». Ce à quoi je lui ai répondu « Écoutez, ça ne me semble pas remettre en cause la sécurité de l'État israélien, euh, je vais vérifier cette information côté palestinien, et si, si c'est si vérifié, si c'est vérifiable, je, je la prendrai sous ma, sous ma plume ». Et voilà. Donc la, la, la conversation s'est finie comme ça, de façon assez, assez euh, euh, tendue. Voilà, donc c'est un, un épisode vraiment totalement inédit, totalement imprévu, imprévu de mon côté. Du côté palestinien, euh, j'ai jamais, jamais été confronté à, à comment dire à des pressions aussi, aussi nettes. Euh, ça a été plus, plus, plus insidieux. À un moment, je travaillais sur la corruption dans l'autorité palestinienne, encore une fois, et, euh, et euh, j'avais un, un bon contact dans les services de sécurité palestiniens qui un jour m'invite à, à déjeuner et me dit euh, « Dis-moi, on parle beaucoup de toi là dans les, dans les, dans les cercles palestiniens, tu t'intéresses un peu trop de près à ci ou à ça ». Enfin, les gens disent que tu t'intéresses un peu trop de près à ci ou à ça. « Avant de bouger, euh, appelle-moi parce que j'ai un peu peur pour ta, pour ta sécurité ». Donc je ne savais pas si c'était euh, de la sollicitude véritable... Ou si c'était une façon détournée de me dire « bon, ben bah, vaudrait mieux que tu, que tu lèves le pied un peu sur ton enquête euh, ». J'aurais tendance à, à croire, c'est peut-être un peu, un peu naïf, mais mais que, que, que c'était plus de la sollicitude, mais bon, qui sait En tout cas, il y, y a eu des messages qui, qui sont passés de, comme ça. Euh, du côté du Hamas, il euh, y, euh, y a également des, des pressions. Je donnerai l'exemple de Amira Haas, qui est la, la, la, la correspondante de, du journal du quotidien Aretz, euh, qui a été longtemps en poste à Gaza, pendant la première intifada, qui ensuite s'est installée à Ramallah, et qui euh, après la, après la, un peu avant la guerre, je ne me rappelle plus exactement quel épisode, mais, mais qui à un moment est rentré à Gaza en prenant l'un de ses bateaux, l'une de ses flottilles, avant la, avant la fameuse flottille euh, médiatique euh, qui s'est soldée tragiquement. Il y avait eu d'autres bateaux qui étaient, qui étaient arrivés, qui avaient réussi à, à, à percer le blocus et elle était rentrée dans la bande de Gaza euh, de cette manière-là, parce que. Il faut savoir que désormais, si les journalistes étrangers peuvent accéder à Gaza, avec les limites et les nuances que j'ai mentionnées, les journalistes israéliens, en revanche, depuis, je crois, 2007, l'automne 2007, ne peuvent plus du tout rentrer dans la bande de Gaza. Donc Amir Haas avait dû passé par les bateaux qui partaient de Chypre et rentrer par, la, par voie maritime. Elle est restée deux semaines pour son, pour, pour son journal. Et puis le Hamas, là encore, de façon assez, assez détournée, le Hamas lui a fait comprendre que pour sa sécurité, il valait mieux qu'elle sorte de la bande de Gaza. Sur, sur l'histoire des, des, des sources, euh, l'idée euh, qui imprègne beaucoup le le discours médiatique moyen, en tout cas qui imprègne euh, le discours des gens qui, qui, qui voudraient euh, quelque part euh, téléguider le discours médiatique, c'est l'idée que euh, sommes toutes, chacun a ses raisons, tout est relatif, euh, c'est complexe. Il y a des problèmes des deux côtés, etc. C'est ce que euh, Denis Siffer, euh, qui a écrit des livres sur, euh, sur le traitement médiatique du conflit israélo palestinien qui est le, le rédacteur en chef de la, de la, revue, euh, de la, la revue Politis, appelle à, avec, je trouve, beaucoup de, beaucoup de pertinence, l'obsession de la symétrie, ou la, la, la tyrannie de la symétrie. C'est-à-dire que on est, nous, journalistes, euh, en permanence rappelés à l'ordre sur le thème de, du champ et du contre-champ. Si vous donnez la parole à un tel, il faut donner la parole à un tel euh, sur un temps équivalent. Euh, si vous traitez la guerre de Gaza et les bombardements à Gaza, il faut immédiatement euh, renverser euh, la caméra et le stylo de l'autre côté et parler euh, des, des tirs de roquettes artisanales sur la ville de Sderot. On est rappelé à l'ordre en permanence. On est euh, sommé de se plonger dans des affres de, de réflexion déontologique euh, sur le thème de « Ouh là là là, là c'est extrêmement sensible, euh, il, faut, il, faut, il faut faire attention, etc. » Et ce discours est extrêmement euh, euh, prégnant, et, euh, et, et, et je crois qu'en euh, gros, il, il, il consisterait à dire « Bon, faut, avant d'écrire votre article, il faut prendre votre balance téraillon et puis euh, mettre d'un côté euh, les arguments à charge contre les Palestiniens mettre de l'autre côté les arguments à charge contre les Israéliens et puis il faut, faut arriver que les, au, au point que les, les deux plateaux soient au même niveau je, je pense pas que c'est ça le travail journalistique on, on, le travail journalistique c'est pas la recherche du juste milieu, c'est pas la recherche d'un espèce de camailleux euh, subtil, nuancé etc il y a des moments où, où effectivement euh, les responsabilités sont partagées mais il y a des moments aussi où euh, la responsabilité de l'entretien du conflit euh, la responsabilité de la perpétuation du conflit se situe majoritairement d'un côté plutôt que d'un autre et là je pense qu'actuellement la responsabilité du conflit elle se, se situe essentiellement du côté israélien euh, on pourra en parler mais euh, là notre sujet c'est avant tout le traitement du, du, du conflit, je, je pense qu'actuellement on est dans une situation où euh, les palestiniens euh, à tort ou à raison euh, ont fait euh, le boulot et souvent le sale boulot que la communauté internationale leur demandait de faire. Ils ont rempli les obligations qui leur incombaient dans la feuille de route qui était le, le plan de paix euh, publié par la communauté internationale en 2003. Ils ont euh, euh, fait la guerre au Hamas au risque de la guerre civile et non pas seulement au risque mais euh, au prix d'une guerre civile euh, terrible. Euh, qui, qui euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, et ça peut durer encore, a, a totalement euh, désorganisé, paralysé et, euh, et, et, et détruit leur, leur, ma, leur machine politique. Euh, alors qu'Israël, c'est simple, il suffit de regarder les obligations qui incombaient à l'État d'Israël sur cette feuille de route, Israël n'a rien fait. Donc euh, le discours du juste milieu est un discours qui actuellement... Euh, me semble être un, un, un discours euh, euh, qui, qui n'a pas de pertinence euh, sur, sur, sur, sur la réalité. On n'est on on plus dans, dans, une, dans une situation si tentée qu'on qu y était été un moment euh, dès lors qu'on parle d'occupants et d'occupés, mais on n'est définitivement plus dans une situation où chacun a ses raisons. Et je pense que euh, le travail médiatique qui, euh, qui, qui, qui n'assume pas euh, ses responsabilités en termes de, de désignation des responsabilités, est un travail médiatique qui, qui faillit à ses responsabilités, tout, tout, tout simplement. Sur la, la, la, la, question, euh, la question des mots, euh, alors ça, ça c'est un grand classique de, de, de, des débats sur, sur, sur le traitement du conflit, euh, est-ce qu'il faut appeler la, la, la, la barrière de séparation israélienne, est-ce qu'il faut l'appeler une clôture Est-ce qu'il faut l'appeler un mur Est-ce qu'il faut l'appeler une barrière euh, Grand, grand débat, euh, qui me semble être relativement vain, parce que bon, il y a des moments où c'est une clôture, alors une grosse clôture certes, mais pff, des moments c'est une clôture électronique avec des barbelés, mais bon, une clôture à des moments c'est un mur. Euh, ce débat ne m'intéresse pas véritablement. Euh, ce qui me semble le plus intéressant, c'est de montrer les processus à l'œuvre derrière, derrière, derrière, derrière ces réalités. Parce qu'on peut, peut parler du mur qu'Israël qu a construit, mais si on en parle sans préciser que le mur est construit dans les territoires palestiniens et non pas entre les territoires, le territoire israélien et les, la Cisjordanie, on, on a à peu près raté l'essentiel de la réalité de ce mur. Euh, si on, on ne dit pas que, les, par exemple, les, les, les portes aménagées par Israël dans le mur, la barrière ou la clôture, que ces portes-là qu'Israël a présenté comme la preuve que euh, ce n'est pas une, une manœuvre, une manœuvre d'annexion, que les paysans qui, qui vont se retrouver séparés de leurs terres vont toujours pouvoir accéder à, à, à ces terres parce qu'il parce que y a des portes. Si on n'explique pas que ces portes restent dans la plupart du temps obstinément closes ou que les soldats qui sont censés venir les ouvrir à heure fixe arrivent en retard ou voilà, arrivent une fois sur deux, là encore, on, on, on rate la réalité. Donc je pense que ce qui est le plus important, c'est de, de montrer les, les processus à l'œuvre. Euh, et puis il y, y a des mots qui sont qui sont piégés. Euh et qui ne sont pas forcément ceux auxquels on, on, on pense. Le, le, le discours le s'est discours, beaucoup, beaucoup porté sur le mur, etc. Euh, il s'est un peu moins porté, même si, oui, on en a entendu parler, sur, sur le statut de, du soldat Gilad Chalit, euh, qui, a été, qui a été, comme vous le savez, libéré il y a, il y a, il y a quelques jours. Euh, j'ai fait, fait attention, dans, dans ma production, je ne suis sûrement pas infaillible, et, et euh, j'ai dû me tromper à certains moments, mais, mais j'ai fait attention à, à le présenter, non pas comme un étage, mais comme un un prisonnier, puisque à mon sens, c'est un prisonnier de guerre, comme le sont, euh, comme le sont les, les, les, les Palestiniens, en tout cas leur, leur grande majorité euh, dans, dans, les, dans les prisons, dans les prisons israéliennes. Euh, c'est un, un prisonnier de guerre, c'est un, un prisonnier qui a été capturé qui n'a pas été kidnappé, comme, comme on peut le lire à certains aspects, dans, dans certaines, dans certaines, euh, certains articles. Et, et, et là encore, ce qui est intéressant, c'est euh, c'est euh, aussi euh, le mot, mais également euh, la, la réalité autour. Parce qu'on peut raconter l'histoire de Gilad Shalit en racontant qu'il a été capturé, kidnappé, etc. Mais euh, il suffit de se reporter un jour avant. Un jour avant, on est le 24, euh, le 24 euh, juin 2006. Un jour avant, l'armée israélienne pénètre dans la bande de Gaza qu'elle avait, euh, qu avait quittée en, en août 2005. Donc elle avait dit qu'elle n'y remettrait plus les pieds. Le 24 juin, elle pénètre à Rafah dans la bande de Gaza, et elle vient arrêter deux, euh, deux membres du Hamas, euh, pas, pas des cadres, mais des, des gens du Hamas, dont elle estime qu'ils il, il, ont des responsabilités dans les tunnels creusés sous, euh, sous la frontière entre l'Égypte et, et la bande de Gaza. Alors encore une fois, comment on appelle cette opération Est-ce Israël est venu arrêter ces Palestiniens Est-ce qu'Israël les a kidnappés Est-ce qu'Israël les a capturés Là, on est, on, est confronté, euh, on est confronté à, à quelque chose de, de, de, de, de très intéressant qui est, qui est l'un des biais euh, euh, classiques, euh, très difficilement inévitables de, de notre métier, qui est euh, la nouveauté. C'est vrai que euh, on est, euh, nous, journalistes, on est inévitablement euh, porté à se focaliser sur, sur euh, le neuf, sur ce qui euh, change de, de, de la routine, ce qui change de, la, de, de, de ce qu'on a, qu a déjà traité. Et c'est vrai qu'en 2005, euh, en 2006, pardon, euh, que l'armée israélienne vienne arrêter un euh, palestinien, vienne le capturer. Euh, dans la bande de Gaza, c'est un petit peu neuf, parce que c'est vrai qu'elle s'en était retirée quelques, quelques mois auparavant, mais pris dans, dans l'économie générale du conflit, c'est quelque chose qui est relativement classique. Et euh, en revanche, que des Palestiniens euh, capturent un, un, un soldat israélien, ça, tout d'un coup, c'est neuf. Et donc, inévitablement, on est porté à, à, à, à, traiter, euh, à traiter cette information, à lui donner une importance euh, beaucoup plus importante. Et je ne voudrais pas non plus totalement euh, donner l'impression de, de, de, de tirer contre nos camps, parce que, parce que c'est vrai aussi que, en termes de, de dynamique politique, euh, la, la, capture, la capture de, de, de Gilad Shalit a eu des conséquences, a eu un impact beaucoup plus important que, que, que la capture de, de, ces deux, de, ces deux, de ces deux membres du Hamas. Mais en même temps, euh, il ne faut pas oublier que ce qui nous, journalistes, nous apparaît comme euh, une comment dire quelque chose de, de quasi routinier est pour les Palestiniens une violence répétée et à, chaque fois, euh, et à chaque fois, comment dire, euh, euh, authentique et, euh, et, et, et neuve à chaque fois. C'est pas parce que ça se répète chaque fois que, que, que, que, que, ça, que ça finit par lasser les Palestiniens. Non, pour les Palestiniens, cette violence est, est une violence euh, répétitive, permanente, de tous les jours, et qui, euh, à la fois au niveau individuel, évidemment, mais, mais au niveau collectif, euh, déstabilise et, et participe, participe du conflit. Euh, sur les mots toujours il y a une autre catégorie de mots qui est, qui est piégée et qui alors là pour le coup me semble très peu questionnée c'est toute la nomenclature qui a été mise en place euh, à, partir du, du à partir du processus d'Oslo à partir du processus d'Oslo on a parlé de processus de paix on a parlé de président palestinien, on a parlé de gouvernement palestinien euh, c'est une nomenclature qui s'est mise en place euh, euh, notamment euh, sous, sous, sous l'effet de, de, de, de, des Palestiniens eux-mêmes, hein, le, le président palestinien, euh, Yasser Arafat, euh, dans, les, dans les, les termes de l'accord d'Ossou, il était présenté comme un « chairman », c'est-à-dire l'équivalent d'un directeur de, de conseil d'administration, quelque chose comme ça. Quoi. Il n'était pas « président. Et c'est, euh, d'un côté, euh, la vanité de Yasser Arafat, de l'autre côté, euh, euh, l'intelligence la, politique de, de Shimon Peres, le, le ministre des affaires étrangères de l'époque israélien qui ont compris tout l'intérêt que qu'il y aurait à donner du président à enfin, Yasser Arafat pour entretenir pour entretenir cette idée que ça y est somme toute, on est à deux doigts de la paix si les si les Palestiniens ont un président ça veut dire que bon ils sont ils sont, ils sont pas loin de, de, de, de remplir leur rêve de, de souveraineté et, et d'état euh, et là encore une fois euh, bon on, on peut on peut on peut utiliser ce vocabulaire parce que c'est vrai que tout le, monde, tout le monde, je veux dire, le, le terme, le terme est, est, est présent partout et, et c'est très, très, très difficile, à moins de, de, de se lancer dans des périphrases extrêmement compliquées, c'est très difficile d'élaborer un article qui, qui doit tenir des fois en, en 3000 ou 4000 signes, si, si à chaque fois on, on doit nuancer chaque terme par... Mais ce qui est intéressant, c'est à un moment de, de, de, de questionner ce, ce, ce vocabulaire, cette sémantique, et, et, de, et de raconter que, somme toute, le, le fameux « président palestinien » n'a pas plus de pouvoir qu'un qu préfet. Un préfet, c'est un pouvoir en termes de, de sécurité et d'aménagement du territoire. C'est grosso modo euh, les attributions du, du président palestinien avec, en plus, la, la capacité de se déplacer dans le monde entier euh, en sautant dans, dans, dans l'airbus que, que, que, que lui prête un, un, pays, un pays arabe frère comme euh, la Jordanie ou, ou un pays du Golfe. Mais de facto, le président palestinien euh, gouverne sur... Euh, si on est optimiste, on va dire 40% de la Cisjordanie, c'est-à-dire les, les fameuses zones A et B. La zone A, c'est la zone où la, les Palestiniens sont... Euh, autonomes d'un point de vue euh, sécuritaire que, que civil. La zone B, c'est la zone où ils sont euh, euh, autonomes uniquement en termes de, de compétences civiles. Et Israël garde la, la, la, la compétence sécuritaire. Euh, et puis tout le reste, les 60%, c'est complètement sous le contrôle, le contrôle de l'armée la, israélienne. Donc euh, on pourrait dire dans, dans la version optimiste que 40% euh, est sous la, de, de la Cisjordanie est sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Dans une version pessimiste, on ne pourrait se limiter qu'aux zones A, c'est-à-dire quelque chose comme 17% euh, donc voilà, ça, ça vous donne une idée euh, de l'étendue des pouvoirs de ce fameux président. Pareil sur l'histoire du processus de paix, le processus de paix ça, ça entretient l'idée que bon, somme toute il y, y aura des accidents de parcours il y aura des incidents, il y aura des, des comment dire, des, des, des, des moments un peu, un peu compliqués mais bon il y a un processus, il y, y, y a un processus il y, y, y a une dynamique etc et, et, ça, et ça, ça occulte totalement le fait que ce fameux processus était quelque chose de par essence déséquilibré, par essence asymétrique, et par essence quelque part, en tout cas, euh, passé euh, les premiers mois, à partir de, à mon avis, à partir de la, de la mort de Yitzhak Rabin, euh, le, le, le peu de dynamique euh, euh, qu'il y avait dans ce processus euh, s'est transformé de Ce processus de paix s'est transformé en, en un processus de chantage, un, un processus de, de, de, de bras de fer où évidemment le, le, le, le géant israélien n'avait rien à craindre du, du Lilliputien-Palestinien, un processus d'extorsion des fois très clairement, quand, quand, quand Israël a, a véritablement euh, usé de, de, de sa manie sécuritaire pour, pour acculer les Palestiniens et pour vider dans, dans l'intérieur... Toute la, la pertinence du processus de paix en continuant à, à, à construire des, des colonies, etc. Donc, pareil, ce, ce, ce terme de processus de paix, à un moment ou à un autre, je pense qu'il appartient, euh, il, il est de notre devoir de, de journaliste de, de revenir sur ces catégories pour essayer de, de, de leur donner euh, le, leur véritable place. Euh, une, une remarque sur. Euh, sur euh, euh, oui, alors, j'en ai parlé, ça. La, la mémoire courte de, de, de notre profession, inévitable d'une certaine façon, mais, mais qui est un biais contre lequel il faut, enfin, dont il faut être conscient et puis contre lequel il faut essayer de, de lutter un peu. Et donc, l'exemple que je vous donnais, c'était cette histoire de, de, de, de, de Palestiniens qui avaient été capturés par l'armée israélienne un jour avant la, la, la capture très médiatique et, et, euh, et, et très couverte de, de, de Gilad Shait. Euh, il, il faut essayer dans le... Dans le, le, le, le déferlement de l'actualité qui est incessant, il faut essayer de garder à la tête euh, que, que l'actualité ne se réduit pas au, au, au, au, à l'action, réaction des, des, des, des trois jours passés, mais tout ça s'inscrit sur un, une, une tendance lourde qui est la tendance de l'occupation, qui est la tendance de l'expropriation, qui est la tendance de la dépossession. Et, et tout cela, c'est très, très important de, de, le, de le garder en, en background de, de, de, de, nos, de nos articles. Euh... je vais finir sur une dernière remarque euh... oui classique aussi cette histoire du, du temps long et du temps court la, la, guerre, la guerre de, de l'hiver 2008-2009 euh, la, la responsabilité a été euh, euh, imputée au, au Hamas dans certains, dans certains articles, et, et en tout cas dans, la, dans, la, dans la, les prises d'opposition publiques de l'État d'Israël, euh, sur le thème le Hamas a, a rompu la trêve en, en, en, tirant, des, en tirant des roquettes sur, sur le territoire israélien. Et cette, cette approche fait l'impasse sur le fait que le, le 4 novembre 2008, le jour de l'élection américaine, euh, l'armée israélienne pénètre dans la bande de Gaza en rupture de la trêve euh, parce que, d'après elle, un tunnel était en train d'être creusé par les Palestiniens euh, non loin de la frontière avec l'État d'Israël, mais en tout cas pénètre, c'est ça le fait, euh, tue plusieurs Palestiniens et donc rompt rond, euh, rond la, la fameuse trêve. Et c'est vrai que euh, le timing choisi par l'armée israélienne au moment où l'ensemble du monde entier avait rivés sur euh, l'élection américaine, c'était effectivement, d'un point de vue médiatique, un, un coup magistral. Et il a fallu plusieurs, plusieurs semaines pour que les médias rétablissent la vérité de la chronologie. Je voudrais finir sur, sur, sur, sur l'idée du, du traitement qui, à mon sens, est un peu trop binaire des fois par les médias, met soit dans le, dans le regard de violence, soit dans l'espoir de paix. Et que cette, bon, Je caricature un peu, mais c'est vrai que on, a, on peut avoir du mal, nous, journalistes, à, à analyser ces, ces moments gris euh, qui sont ni dans l'intifada, ni dans, ni dans l'embellie le, dans, dans diplomatique. Euh, C'est typiquement ce qu'on est en train de, de, de, de vivre actuellement, où, où grosso modo, il euh, y, y, y, y a, en tout cas, du, du, côté, du côté palestinien, relativement peu de violence. Euh, il n'y a pas non plus de, de, de contact diplomatique. et donc on est dans, dans ces zones, dans ces moments-là qui sont pas évidents à, à, à caractériser. Et euh, c'est, je pense, à, à, à ces, dans ces moments-là qu'il faut nous, journalistes, euh, s'intéresser à, à ce quotidien de la, de la population palestinienne, mais pas seulement au quotidien de la population palestinienne, au quotidien également de la, de la population israélienne. Euh, c'est vrai que moi, euh, je vous ai beaucoup parlé de ce qui se passe dans, dans les territoires occupés, parce que inévitablement, c'est là que j'ai été basé. Et de facto, euh, les médias dans lesquels j'ai travaillé avaient souvent en même temps un correspondant côté israélien. Donc, Moi, j'ai été euh, amené euh, plus naturellement à couvrir euh, l'actualité palestinienne. Et c'est vrai que l'actualité israélienne est, est très intéressante. Euh, bon, on en parlera aussi peut-être après. Euh, ce, que, ce, que, ce que je voudrais finir, sur, sur, juste pour vous montrer une carte, dans le... Dans le comment dire, dans, dans l'imaginaire médiatique, dans l'impensée médiatique, on, on pourrait dire, il y a l'idée que grosso modo on est, on, est, on est face à une région euh, qui peut se diviser en deux. Donc, voilà, il y a, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a Israël et, et puis à, à l'est, il, il, il, il y a la Cisjordanie. Et, et ça, c'est le produit euh, d'une du, production cartographique euh, très courante, en tout cas jusqu'à récemment et euh, qui n'a a rien erroné. Effectivement, il y, y, y a la Cisjordanie avec la ligne verte, il y a bon, le, le confetti de terre euh, Gazaoui en, en bas, mais grosso modo, on pourrait dire qu'à euh, l'ouest, il y a, a l'État d'Israël, et puis au, au centre-est, il y, y, y a la Palestine. Et donc, quelque part, ça entretient l'idée que, bon, bah, on va y arriver à, à créer ces deux États, il suffira de, de, de grosso modo, euh, trancher en, en suivant cette fameuse, cette fameuse ligne verte. Et, et, et c'est vrai que cette production cartographique, elle est extrêmement présente dans notre, dans notre imaginaire de journaliste. Euh, on, on, aborde, on aborde la réalité comme ça, souvent. Alors que quand on passe du temps sur le terrain, la carte qui me semble la plus pertinente, c'est celle-là. Où il n'y a pas la Palestine d'un côté et Israël de l'autre, mais il y a Israël partout, et puis quelques enclaves palestiniennes au milieu. Et, et quand, on, quand on déplace le curseur carto cartographique comme ça... On, on, on s'oblige aussi à, à, à produire une, comment dire, un, un travail qui, qui est un peu différent, qui, qui, qui, qui va amener à, à questionner inévitablement cette idée de processus de paix, qui va amener à questionner la possibilité de deux États pour deux peuples, qui, qui, va, qui va remettre un peu en cause euh, tout ce paradigme dont, dont je vous ai parlé. Donc ça, ça me semble important, et c'est peut-être... Quand j'ai fini mon, quand fini mon, mon, mon, mon travail en, dans les territoires occupés, vraiment, je suis vraiment définitivement passé de cette carte-là dans ma tête à cette carte-là. Et je pense que actuellement c'est la carte la plus pertinente pour, pour un, un travail journalistique qui, qui se veut au, au plus près de la réalité.